Salut à tous, vous avez pris le métro ce matin et vous ne l'avez même pas remarqué, je vous parle pas d'Omarcy qu'on a vu des millions de fois sur le web en train de coller ses affiches dans le métro, je vous parle de Pierrick, le mécanicien avec qui je vous emmène bosser aujourd'hui ici à la RATP. Allez, suivez-moi. Salut Pierrick, salut Jerry. Tu vas bien Salut va toi Bah ouais, je suis ravi de venir bosser avec toi. Ah, je ravi également. Donc toi, tu es mécanicien, c'est ça, ça Je suis mécanicien d'entretien en sur la ligne 1 du métro RATP. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Alors, alors aujourd'hui, tous les matins, je que la première chose qu'on fait, on descend, le planning. Ta feuille de mission, elle est là Exactement, et là je vois qu'aujourd'hui nous sommes en binôme. Je travaille Parce toujours en équipe Toujours à deux. D'accord. Minimum toujours à deux, question de sécurité. Alors on va et faire là, je vois qu'on va remplacer un bloc de frein d'immobilisation. C'est l'équivalent du frein à main sur ta voiture. Okay. Tous les 15 000 km, le train il revient à l'atelier. On regarde ce qu'il faut à changer. On fait les entretiens de l'huile. Et s'il y a des choses de cassé, on les change. Eh ben on y va alors. Allez, c'est euh... parti. C'est quoi tous les clichés qui circulent sur ton job euh... Ah, bah, comme ce qu'on entend très souvent, reste assis, t'es payé. Qu'est-ce que euh, tu réponds euh... à ça bah, je leur réponds qu'ils peuvent postuler à RATP ouais. et que si on était vraiment feignant, le train ne serait pas aussi fiable qu'il ne l'est actuellement. Et t'es souvent assis Non, rarement. Tu verras, euh, on ne sera pas souvent assis aujourd'hui. Donc là, la première chose qu'on fait en arrivant sur le train, ouais. on coupe les batteries du train okay. et le cadenas de sécurité. Sans ça, on ne travaille pas dessus. On travaille toujours en sécurité. Toujours en sécurité. Donc là, il n'y a plus de jus dans le train. Voilà, là, on là risque plus rien. personne ne pourra allumer le train tant que je suis dessus. Là, on va se diriger sous le train. Ah, carrément Oui. Moi, c'est la première fois que je vais passer sous le métro. Ma première fois, j'ai dit à ma grand-mère que je suis passé sous un train. et Qu'est-ce qu'elle a dit Ah, ça lui a fait drôle <rire> Et après, je lui ai dit que j'étais embauché à la RATP. Et là, elle devait être fière. Là, elle était contente. Ah ouais. Attention à la tête. Ouais. <rire> Attention. Ouais. On en fait un peu d'exercice. Hein. Ah ouais, c'est le parcours du combattant là. Un petit peu, ça. Donc, Jerry, ouais. on va travailler sur cette zone. Ok. Tu vas prendre le bloc ici. Pour oh la vache, tu fais de la muscu ici. Oui, tous les jours. <rire> Ça ouais. le maintient en forme. Exactement. Je le mets là. Voilà, là, tu l'inclines. Ouais. Et toi, tu as appris tout ça où en fait J'ai appris les bases de mécanique à l'école. Ouais. Et ensuite, après, j'ai fait un BEP MSMA. C'est quoi MSMA C'est la maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Voilà. Je pousse. Et je veux bien, s'il te plaît. Ok. Et après, donc j'ai fait, fait, fait mon BEP, mon bac. Ouais. Une fois que j'ai eu mes diplômes, ouais. j'ai été embauché dans une société euh, de mécanique poids lourds. Et si moi, moi j'ai pas, de... pas de BEP mécanique si toi, tu n'as pas de BP mécanique, tu peux rentrer à la RATP sans diplôme. Sans bagage ouais. Non, sans bagage. J'ai des collègues, moi, qui, eux, on dépend des CAP boulangers, fleuristes. Ils sont rentrés à la RATP. Ils n'y connaissaient rien Ils n'y connaissaient strictement rien. Ils ont été formés et au bout d'un certain temps, ils ont passé les concours internes pour pouvoir évoluer. Et toi-même, tu es formé régulièrement Et moi-même, tous les ans, j'ai des formations. Ouais. Ici, tu as le bloc batterie. D'accord. On va l'ouvrir et okay. contrôler que dedans, tout se passe bien. Alors, regarde. Hop. Ça, c'est la clé magique Ça, c'est la clé magique, exactement. Qui ouvre tout. Et là, tu la mets dans le trou. Tu tournes un quart. Dans voilà. Comme ça. Très bien. Là, maintenant, tu peux m'aider. Il faut de la force. Elle est bloquée. <rire> Putain, elle est bloquée. Elle ah, s'est bloqué, là. <rire> ah oui. <rire> J'ai pas bien fait. <rire> c'est de ma faute. Voilà. Bon, et toi, ça a été quoi, le déclic pour ce job J'adore la mécanique. D'accord. La technologie ferroviaire. Moi, c'est ce qui m'avait attiré. Toi, tu te vois où demain Demain, je... chef d'équipe. Et pourquoi pas cadre Ouais ben bah écoute je te le souhaite. J'aimerais bien. Il y a une perspective d'évolution qui est énorme. La RATP recrute, recrute, avec ou sans diplôme. Dès la première, tu es en classe de première, il y a un apprentissage que tu peux faire pour un prêt intégré. Génial. Et ou sinon, alors, Bac Pro Bac euh... Pro MUI. D'accord. Bon alors cette batterie. Alors cette batterie, on va contrôler le rail. Ouais. Pareil de l'autre côté. Et après on contrôle l'intérieur de la batterie. Là bon. c'est que du contrôle visuel. D'accord. Et, Et toi tu travaillais dans le privé avant Aujourd'hui, tu es à la RATP Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans cette entreprise Tous dire que les gens prennent ce métro sans aucun problème et qu'on y est un peu pour quelque chose, c'est une fierté. Ah génial. Bon, on l'armée Allez, on repousse. Bon, je garde la clé. Hein. Non, non, non, non j'en ai besoin, c'est <rire> mon outil de travail quand même. <rire> <rire> Merci, de... bon, Pierre. c'est quoi tes horaires de travail Alors ici, on est en 2-8. La semaine du matin, 6h-13h. Et le soir, 13h-20h. La semaine d'après La semaine d'après-midi, oui. Okay. Une semaine sur deux. Et les trois qualités qu'il me faut pour bosser avec toi Méticuleux ouais. Organisé. Et la plus importante, aimer ce que tu fais, être passionné. Peu importe, avec ou sans diplôme, il y a un emploi pour toi à la maintenance de la RATP. Ah mécanique, 100% mécanique. Chez nous, il n'y a pas de routine. J'ai commencé par travailler la nuit, maintenant je fais que de la journée. Château de Vincennes, pour moi, c'est plus près de mon atelier, mais il y a des ateliers de la maintenance RATP qui recrutent partout en Ile-de-France. Bon, ça y est, le train, il est prêt. Ça y est, le train, lui, il est prêt, il est fini. On va le sortir. et Il va pouvoir prendre la ligne 1 avec les passagers en toute sécurité. Attention, ça sort, voie 6. Attention, ça bouge, voie 6. C'est parti, parti. Eh ben, écoute, Merci beaucoup pour la découverte de ton job, de ton quotidien ici. Merci à toi d'être venu surtout, ça fait plaisir. Je ne sais pas si je t'ai beaucoup aidé. Si <rire> Et si vous aussi, vous avez envie de rejoindre l'équipe de maintenance à la RATP, postulez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo.